Et eh bien salut tout le monde, c'est Atex On se retrouve aujourd'hui pour le clip de Tips Nexia Un tout nouveau monde, bien joué à toi Je sais que ça faisait longtemps que je n'étais plus passé dans le clip du dimanche C'est le clip du dimanche, cd 39 Il commence par un premier kill, deuxième kill, troisième kill, quatrième kill Avec une double shot, il arrive encore, un kill Et le dernier kill pour une quad kill cam finale presque, presque la 5 OS, bien joué à toi Et maintenant on se retrouve pour mon clip Skip Fame, malheureusement sur Advanced Orpheus, je commence par un premier kill, j'avance dans le spawn, je sais pas qu'est-ce que je faisais, c'était une de mes premières parties. Un kill, deux kills, Bro par une grenade, trois kills, et le quatrième kill pour la quad, quad OS Brock. Voilà, j'étais dégueu sur un moment, sur tout le monde, c'était Apex, Peace.